Je n'y arriverai pas Tu es ce chemin où j'ai posé mes pas Je veux ferai... réagir Je veux réaliser combien tu m'as aimé Comme la Samaritaine je m'approuvais dans le puits Tu m'as donné à boire à la source de vie Je veux réaliser combien tu m'as aimé Combien tu m'as aimé m'avait déjà choisi de dans ce monde afin de porter du fruit, je veux réaliser combien tu m'as aimé, tu t'es révélé comme l'époux de ma vie, celui qui connaît mon cœur, mon véritable ami, je veux réaliser combien tu m'as Aimer, aimer, aimer. Voilà pourquoi je veux t'aimer. Voilà pourquoi je veux t'aimer. Tu m'as révélé, aimer, aimer. tu m'as justifié. Je puisse t'adorer et je veux réaliser combien tu m'as établi dans ton cœur à jamais. moi moi ton sang à afin que je contemple tes bienfaits. Combien tu m'as aimé, j'ai dans ton amour, je me suis assis à tes pieds. Je n'y arriverai pas. Je sais que je peux compter sur toi. Viens régner dans mon cœur et au choix. Je t'invite Je ne